Donc, euh, je me présente, Philippe Lacoste, accompagné la Atlas Médic. On est importateur, distributeur d'instruments médicaux dans le marché canadien pour la réadaptation physique. Euh, je suis copropriétaire et directeur général et je suis aussi chargé de projet pour l'intégration de la solution Flex, qui est, qui est le nom interne qu'on donne à notre projet qui est basé sur la plateforme Odoo entreprise, quelle qu'elle soit, les processus d'affaires qu'elle a à l'intérieur de son organisation, c'est souvent le fruit de l'accumulation de plein de petits outils, pas nécessairement intégrés ou interconnectés. Pour un entrepreneur, faire ce changement-là, c'est une occasion de revoir des procédures clés où on va être capable de faire de l'attrition d'étapes, d'optimiser et créer de la valeur ajoutée pour arrêter de faire justement des étapes euh, intermédiaires qui sont à non-valeur ajoutée. On a choisi Houdou euh, par sa flexibilité, euh, le nombre de modules, de contributeurs, euh, le fait justement que ce soit open source, qu'on ne soit pas dans du code propriétaire. Euh, ça me donnait la liberté puis ça me donnait aussi l'assurance d'une pérennité de notre solution. On sait très bien que déployer un système ERP dans une entreprise, euh, quelle qu'elle soit, c'est euh, souvent un mariage pour euh, une ou des décennies. Donc, on voulait vraiment s'assurer d'avoir toute la flexibilité nécessaire pour passer à travers euh, euh, des cycles de 5 et 10 ans euh, sans avoir à, à rechanger les fondations là, de, de notre solution. Umiji euh, nous apporte beaucoup de valeur ajoutée, a une très bonne compréhension des besoins d'affaires, euh, est en phase avec notre réalité, euh, suit le rythme aussi au niveau de la réalisation, a un excellent niveau de communication, de suivi. Euh, donc nous, on est impressionnés du travail qu'ils font, puis euh, on a juste hâte à passer euh, aux prochaines phases de réalisation.